Alors les premières, on avait la dernière fois défini le concept de proposition minimale. Alors on va s'entraîner aujourd'hui, je vous ai demandé de le faire, on va voir si vous avez réussi, et on en reparlera aussi cet après-midi. Donc vous vous souvenez de cette euh, réduction en quelque sorte du verbe à sa plus simple construction. On retrouve la construction du verbe et on se rend compte que euh, cette construction est très souvent euh, limitée à un sujet, ou un sujet plus complément, ou un sujet plus deux compléments. Donc ça, la construction du verbe va déterminer votre compréhension de la phrase. On peut aussi réduire en pronominalisant. Donc ça, c'était la, la, la notion que j'avais abordée dans la précédente vidéo, la, la semaine dernière. On va essayer euh, d'aller plus loin. Donc là, vous voyez que j'avais réduit cette phrase. Et on était parti euh, de la princesse de Clèves pour essayer de voir si vous y arriviez dans un texte très difficile comme celui de madame de Lafayette. Alors ici j'ai euh, mis en orange la conjonction de coordination, on a donc une, une proposition 1 et une proposition 2 qui sont coordonnées. On peut réduire, vous voyez que ici j'ai mon sujet, il parut une beauté, blablabla, bla bla bla bla, donc quelqu'un, je peux réduire à un pronom quelqu'un, et, ça c'est la coordination, on sujet, doit, on doit quoi Croire que c'était une beauté parfaite. Donc en fait, on peut réduire tout ça à cette expression euh, pronominalisée. Il parut quelqu'un et l'on doit croire quelque chose. Alors ici, il s'agit d'une tournure impersonnelle, on, a, on y reviendra. Passons à d'autres exemples. Elle était de la même maison que le vidame de Chartres et une des plus grandes héritières de France. Donc je repère d'abord les verbes. Était, j'en ai qu'un, c'est le seul verbe conjugué. Un seul sujet, elle, elle était. Quoi bah de la même maison que le village et elle était une des plus grandes héritières de France. Il s'agit d'une tournure attributive. Je suis gentil, je suis professeur, je suis quelqu'un, je suis Thibault. Bon, bah là c'est la même chose. Donc finalement euh, j'ai pu réduire à elle était ceci et cela. Tiens, j'ai oublié de le mettre, voilà. Donc on pourrait mettre ici, elle était ceci, premier attribut, et cela. Passons euh, à la phrase suivante, « Son père était mort jeune et elle avait laissé sous la conduite de Madame de Chartres, sa femme dont le bien, la vertu et le mérite, est extraordinaire. » Là aussi, vous avez une phrase très longue, et pourtant, cette phrase très longue contient une principale. Alors, on va, on va les retrouver. Vous voyez que là, j'ai trois verbes. C'est là qu'on va pouvoir commencer à parler de subordination. Vous voyez, j'y vais tout doucement, hein, je ne veux pas vous brusquer. Bon, j'ai trois verbes conjugués. Euh, j'ai fait une erreur d'heure c'était « était mort jeune voilà. ».« euh, Son père était mort et » et l'avait laissé sous la conduite. Alors là vous voyez que ça s'éternise et on se dit mais alors où est la principale là-dedans ben Réfléchissons, on va y arriver. Euh, je me rends compte que c'est mourir qui est conjugué, c'est le verbe mourir tout court et c'est le verbe laisser quelqu'un. Donc ici j'ai mis sur mon document son père était mort. Alors là on précise les circonstances dans lesquelles il est mort. Donc ici il ne s'agit pas de quelque chose qui fait partie de la construction du verbe à moins qu'on rentre dans des considérations très techniques, mais là je ne vais pas le faire. Et c'est le verbe laisser quelque chose ou laisser quelqu'un. Donc j'ai retrouvé un sujet du verbe, un sujet du deuxième verbe. Dans un cas, c'est un verbe sans attribut, sans complément non plus, on meurt, point. Et ici, il s'agit du, du complément. Donc voici à quoi peut se réduire cette phrase. Et On se rend compte qu'à ce moment-là, le troisième verbe a disparu. Et bien voilà, là vous avez trouvé justement... Mon petit verbe, il était là. Euh, ce verbe-là fait partie de ce qu'on appelle une subordonnée. Alors on verra laquelle plus tard. Vous voyez comment en retrouvant la phrase minimale, vous retrouvez forcément la principale. Et ça va peut-être vous aider à déterminer quelles sont les subordonnées. Encore un exemple. Après avoir perdu son mari, elle avait passé plusieurs années sans revenir à la cour. Donc ici, c'est le verbe passer. Et on passe quoi On passe quelque chose, on passe du temps. Voilà. Sujet, elle. Verbe, avait passé. Passer quoi Là, Donc il s'agit bien d'un verbe qui suppose euh, un complément. C'est très bizarre ici parce que c'est un complément de temps, mais il est obligatoire. Hein. On passe pas. On ne peut pas l'enlever. Euh, le reste, ça apparaît comme des, des compléments circonstanciels. Donc je peux les éliminer et j'obtiens, elle, elle avait passé tel temps. Alors on pourrait, euh, on pourrait, euh, on pourrait euh, comment dire, entrer dans les détails, on passe du temps ou on passe du temps à quelque chose. Là évidemment, ça va dépendre aussi de votre analyse de la phrase. Voici une très longue phrase, qui est là aussi, il ne faut pas se laisser impressionner par la longueur, vous voyez qu'il y a aussi des pauses. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est observer. Trois verbes. « Avait donné »,« travailler, songé. Alors c'est le verbe qui est à chaque fois à le même sujet, « Elle, elle, elle, elle ». Allons-y bien, c'est « Donner ». Quelque chose à quelqu'un ou à quelque chose. Elle donne quoi Ses soins à l'éducation de la vie. Travailler à quelque chose. Alors là, C'est une tournure très, très étonnante du verbe travailler. Euh, travailler à quelque chose, ça veut dire s'y efforcer. Donc voilà. Et puis songer à quelque chose. Donc il s'agit de deux compléments d'objets indirects. Vous voyez Voilà. Ça revient à ça. Elle avait donné quelque chose à quelque chose, mais, conjonction de coordination, elle travailla à quelque chose et elle songea à quelque chose. Là, ici, vous avez une juxtaposition. Donc, vous voyez qu'en retrouvant cette espèce de squelette de la phrase, vous allez pouvoir assez facilement vous rendre compte qu'il y a des subordonnées euh, dans un texte. Alors, prenons-le. Là, je vais essayer de faire une correction plus rapide. Je reviens à nos moutons. Euh, J'en étais ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, à ça. La plupart des mères, vous allez voir, qu'une fois qu'on s'est entraîné, ça devient plus facile. Donc, le verbe principal, c'est « s'imagine ». Donc, c'est le verbe « imaginer quelque chose ». Donc, mon sujet, c'est « la plupart des mères, Elle s'imagine quelque chose ». Tout ça. Et elle, donc, là-dedans, vous, vous repérez bien entendu qu'il y a des verbes « suffit ». Donc ici, on a une forme très particulière de subordonnée, parce qu'en en fait, elle, vous voyez bien qu'elle vient se greffer dans ce, cet embryon de phrase qui est construit autour du verbe principal, s'imagine. Donc on verra ce que c'est, cette subordonnée. Ici, c'est assez facile. Elle avait quelque chose. Bon. Elle faisait quelque chose à quelqu'un. Je fais... Alors c'est faire des peintures, donc là il s'agit d'une locution verbale. Alors on peut faire plus simple, on va considérer que c'est sujet, verbe, elle faisait quoi Des peintures de l'amour à sa fille. On pourrait considérer ça comme ça pour simplifier. Donc ici, vous voyez pas, évidemment, vous ne voyez pas de subordonnées. Elle montrait quelque chose à quelqu'un. Alors là, ça devient intéressant parce que le « à quelqu'un », il est là. Donc c'est un complément essentiel du verbe, c'est un complément de. Et ici, ce qu'il a d'agréable pour la personne sur ce cas-là, vous avez le COD. Elle montrait quoi tout cela Elle montrait quelque chose à quelqu'un. Elle comptait à quelqu'un tout ça. Quelque chose. Elle comptait quelque chose à quelqu'un. Elle faisait voir à quelqu'un. Alors là, vous allez voir que, évidemment, c'est comme ça que vous allez pouvoir trouver des subordonnés. Elle, elle faisait quoi ben, tout ça. Tout ça. Elle faisait cela, ou voir cela. On peut, on peut aussi euh, faire voir, on peut considérer ça comme une locution euh, verbale. Elle faisait voir quoi Tout ça. À qui À la petite princesse. J'espère que ça vous aide. Même, même tournure ici, elle faisait voir aussi, et là tout ça, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, c'est le complément d'objet du verbe voir. Donc là-dedans, vous êtes certain que c'est truffé de subordonnés. On va bien être obligé de faire des distinctions entre ces différentes formes de subordonnées. Je vous propose que euh, de ne pas faire ça pour voir si vous y arrivez. Là, je vous ai fait la correction, mais moi j'aimerais bien vous voir, vous, en direct cet après-midi, euh, me faire la démonstration que vous êtes capable de retrouver la proposition minimale et donc de repérer la principale, tout simplement. Si on arrive à faire ça, alors yeah Ça veut dire que vous progressez dans, le, dans la révision de ce que c'est que la subordonnée et on pourra donc aller beaucoup plus loin en essayant cette fois-ci de distinguer les, les subordonnées conjonctives, les relatives et autres. Mais je voulais faire absolument au préalable. Cette petite révision qui, j'espère, je, je vous souhaite une bonne fin de matinée. On se retrouve tout à l'heure, donc je crois, pour parler de tout ça et puis pour avancer dans l'analyse du texte. A bientôt